Ah tu te démerdes là, tu restes là. Ça va, respecte-moi quand même. On va voir. Ouais, hein. Tu te démerdes. Allez, <rire> on regarde, on le regarde. Attention les joueurs français. J'ai l'impression. Le joueur français. Eh ah, ouais, ça va, ça va. Ouais. Le joueur français. Le joueur français. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> bah ouais, mais il se prend à loup. 1, 4, 6, 2, ah ouais, 2, ouais, 1. Ouais, non c'est pas 2-2-1. De hein. 1-3-6-3-5-7-2-4-6 ouais. C'est quoi ce merdier <rire> mais <d> <rire> <rire> <rire> ah Ouais ouais euh, Bien vers moi là Ah ouais Oh non Quoi <rire> <rire> mais gros quand tout est fermé c'est n'importe quoi là, mec ouais. Je la lance au sol là, je comprends pas que je... je vais pas. Ah vu, ça part trop loin <rire> C'est quoi Mais je peux pas bouger là <rire> oh, Moi mais... c'était l'araignée <rire> Tu peux Oh ouais non Oh non non non non oh, oh. non Oh non Mais oh. ouais mais je pouvais pas <rire> Putain mais, oh là non, là, là tire, tire tire tire tire oh tire sauce. Ah non. Moi oh, je suis dans la... suis dans salade. Oh euh, non. Bendo Bendo il y a la fusée qui part. Mais il faut appuyer. Faut appuyer <rire> <c 'est> plutôt... <rire> mais non <rire> vraiment. <rire> Parce que moi je regarde je pense que je vais un peu sur mon passé j'ai un bon me coucher. Ah ouais ouais ça marche t'inquiète grande euh, ouais, bah ouais. J'ai pas. Euh... Vas-y mais il fait quoi lui viens ici frère. Et voilà. <rire> bah ouais. ouais, bah ouais. ouais Vas-y, <rire> c'est bon. Oh, putain. Oh, putain, mais putain. Putain, mes pour reposent putain de packs. J'ai rien fait moi. Ouais c'est quoi ça Il s'il m'aide à faire oh, l'arrière, si il est gentil. Ah oui, <rire> c'est mon m'aide à faire l'arrière. Grand tank. Non oh, mais. <rire> Je l'avais pas vu. <rire> Attends. Allez. Oui. Moi j'aimerais m'en les couilles. Oh mais elles sont là. Mais c'est pas moi, je peux pas les prendre. C'est une blague. Oh non. Oh non. Toi aussi. Mais ah t'en fait rien <rire> Oh non mais. Ouais, ouais, ouais, non, <rire> je peux <rire> m'enrouler dessus <rire> Non mais ils sont vus <rire> comme des ouf dès qu'on descend, je vais améliorer ma RPK aussi. C'est une texte Oh là là <rire> Mais qu'est-ce que tu... Faire encore des rampants de mort là. Ah <rire> il s'est mangé le truc. Mais attends, non, hey, c'est bugué gros. Hey, je peux pas jouer. Ouais, bug de co. Bah je sais pas, je peux, peux plus bouger là en fait. Je suis bloqué dans le coin. Je suis bloqué dans le coin gros, genre je peux plus. Ma touche avancée, elle marche plus. Hein ma... Ouais c'est ma touche avancée en fait, elle marche plus. Ça ah ouais. Mais gros, ma touche avancée, elle marche plus. <rire> c'est trop, trop. Vas-y rose-le, rose-le, boum boum boum boum. Oh wow Ah mais t'a roulé a dessus. A roulé. <rire> ah non non non non non non non non. Y a une démine, un y a des mines vous bien ouais, pardon, vraiment la C'est pas... <rire> pas grave, c'est pas grave C'est pas <rire> est grave, <rire> <rire> Il ah, il m'emmerde Putain, putain, putain, putain, putain <rire> ouais, non mais ouais Ah oh, ouais